Le Sagittaire qui correspond à la largesse de vue, l'expansion, à l'aventure et l'audace. L'éclipse lunaire dans ce signe faisant des aspects très délicats avec Mars et Neptune dans votre signe ainsi qu'avec Vénus qui rétrograde. Cette éclipse lunaire va nous rendre très ou trop audacieux ou aventuriers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 L'éclipse lunaire dans cette maison va faire la lumière sur l'équilibre entre votre boulot et votre vie familiale. Vous allez vous questionner, est-ce que vous donnez trop à votre boulot et vous négligez votre vie personnelle Est-ce que vous devez chercher un autre emploi qui pourrait garantir une vie familiale saine Cette éclipse lunaire va aussi annoncer des changements au niveau de votre boulot. Vous pourriez soit appliquer pour un emploi dans la même compagnie, euh, un emploi qui serait moins exigeant, ou aussi appliquer pour un autre emploi chez un autre employeur. Par contre, dernièrement, durant cette période euh, passée, durant laquelle Mars était dans votre signe, vous auriez été trop exigeant de vous-même à cause de, comme je vous ai dit, Mars dans votre signe. Durant le mois de juin, Mars va être conjoint à Neptune, dans votre signe toujours. Le questionnement concernant l'équilibre entre votre boulot et votre vie familiale n'aurait peut-être pas de réponse claire, car l'image globale ne sera pas vraiment claire pour vous durant le mois de juin. Donc, vous pourriez baser une décision sur euh, la période, la dernière période où vous aviez eu à mettre beaucoup d'efforts au niveau de, du boulot. Mais quand Mars va sortir de votre signe le 25 juin, les choses pourraient changer. Donc, il ne faut pas vraiment prendre une décision maintenant car l'image n'est pas claire. Attendez jusqu'à ce que Mars sorte de votre signe le 25 juin et par la suite l'image sera beaucoup plus claire pour vous et vous allez pouvoir prendre les décisions. Vous allez avoir le feu vert pour prendre vos décisions. Durant le mois de juin aussi, et à cause de la conjonction de Mars et Neptune, dans votre signe, vous devez porter une attention particulière à votre santé et la santé de votre famille, car votre système immunitaire pourrait être plus fragile que d'habitude. Il faut absolument aussi ne pas prendre des risques dans, votre, dans vos déplacements, ne pas prendre des risques au volant ou en manipulant le feu chez vous ou les objets pointus. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation dans le cancer à votre cinquième maison et le 21 juin, une nouvelle lune et une éclipse solaire Lion dans votre lieu dans votre cinquième maison. L'éclipse solaire dans cette maison est une bonne nouvelle pour vous, chers poissons. Car c'est un nouveau début pour lequel vous avez les prochains six mois pour travailler là-dessus. Un nouveau début qui pourrait être un nouvel emploi, un nouveau projet lucratif, une nouvelle création, un, nouveau, un nouvel œuvre d'art, euh, un nouveau livre si vous, vous êtes écrivain, une nouvelle relation amoureuse. Vous pourriez aussi tomber enceinte si vous, vous voudriez avoir des enfants. Certains d'entre vous pourraient aussi prendre leur retraite et focaliser sur leurs plaisirs, leurs passions ou les loisirs. Certains d'entre vous aussi pourraient planifier un projet lucratif personnel pour pouvoir quitter un emploi et être son propre patron.